Euh, bah déjà, je trouve dommage de limiter la vision artistique jusqu'au juste au graphiste. Même dans le code, en fait, il y a plein de visions différentes. Chacun a la propre interprétation du code et ça donne des ressentis complètement différents. Donc ça aussi, c'est une vision qui peut être jugée comme artistique. Donc ça dépend de ce qu'on met derrière le mot art. Après, le problème, c'est que le graphiste peut avoir ses propres envies qui ne coïncident pas avec l'expérience qu'on veut donner au joueur. Donc il ne faut pas forcément lui donner carte blanche si on se dit justement que tout va être sur les graphismes. Je n'aime pas la notion de génie. Par contre, euh, je pense qu'il faut... Qu faut je, je, je trouve préférable d'avoir une vision artistique nette, qu qui est quelqu'un qui soit vraiment son monde, euh, qui transmette en fait. Un peu comme un auteur, c'est comme un livre. L'univers que tu vas transmettre, c'est l'univers du studio, c'est ce qu'on veut vraiment transmettre aux gens. Donc, euh, tu vois, quand on va voir un, je sais pas, une image, une pub une, euh, ou même un nouveau jeu ou quoi, il faut qu'on reconnaisse euh, que c'est euh, notre studio et pas, et pas un autre. Quoi. Mais on peut faire des très bons jeux sans vision artistique. J'ai vu euh, un jeu qui s'est vendu euh, des millions d'exemplaires. Euh, le jeu, il n'y a rien de cohérent. Quoi. Pour moi, il faut une vision artistique. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément un génie euh, artistique. Oui, un génie dans l'art, ça, ça peut être intéressant pour un projet, euh, mais pas, pas forcément dans tous les projets. C'est bien aussi de se concerter à plusieurs, euh, d'avoir plusieurs par exemple, concept artistes qui euh, cherchent ensemble, comme par exemple pour le jeu Broken Age, euh, et euh, qu'il y ait un style qui en ressort et qu'on se dise « bah voilà, on va prendre ça et maintenant on bosse dessus ». J'aurais tendance à dire que ça doit être plus difficile d'être original avec, plusieurs, avec euh, plusieurs personnes qui fêtent on espère que les ricochets d'idées aillent nous fassent rebondir quelque part d'inexploré, alors qu'en fait je pense que les personnes vont plutôt avoir tendance à se mettre des murs et à, à, sur une idée originale avoir au moins une personne qui va plutôt dire oh, attention euh, je suis pas trop sûr parce que justement c'est quelque chose d'inexploré comme la question de tout à l'heure euh, par rapport à la narration euh, ou ces choses là nous on sait vraiment le concept qui est mis en avant donc ouais. du coup si on a une idée à réfléchir en fait la idée, elle va d'abord découler d'abord de notre concept et pas l'inverse en fait on va pas dire ok euh, en ce moment il y a cette mode donc du coup on va essayer de la mettre dans ouais. notre jeu juste gratuitement en fait. Il y a toujours une justification dans le style et euh, ouais. de toute façon il y a des choix infinis donc dans tous les cas là euh, sur ce qu'on est passé, on est parti. Ouais. Après tout dépend ce qu'on veut mettre en avant justement au niveau si on sort le jeu. Si on veut mettre les, vraiment les graphismes en avant, il faut avoir une identité propre, pardon. Alors que si c'est plus dans ces cas-là le gameplay qui nous intéresse, bah après là on va plus retrouver, euh, pour exemple, un peu tout ce qui est pixel art et tout. Ça se ressemble un peu dans un sens, mais c'est surtout principalement le gameplay dans ce genre de jeu qui, qui se distingue. Tu vois, je suis pas certain, tu vois, nous dans le sens où on fait un jeu qui ne sera pas un pixel art, je ne suis pas certain qu'un jour on fasse vraiment du, du pixel art. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Mais d'une, ce n'est pas notre truc. Et de deux, c'est tellement plus beau quand c'est pas du pixel art. Après, ça arrive des projets qui, euh, qui commencent à un peu soft-luncher leur truc, qui voient que ça marche pas, ils changent de vision artistique. Et des fois, boum, ça, ça marche super bien. Quoi. En fait, finalement, t'es jamais euh, entièrement dans, dans la vague, t'es jamais entièrement dans le mainstream. Il te faut un peu de ça parce que tu peux pas te permettre original partout, sinon tu fais, <rire> encore une fois, tu fais un genre random avec des formes qui bougent dans tous les sens, quoi. Mais euh, il te faut que t'es euh, clairement défini tes trucs un hein, original. T'es exposé au frac, donc c'est bien aussi. Ouais, tu fais tu fais de l'art contemporain, quoi. Mais ouais, c'est pas le but non plus.